j'avais pas long, partager je voudrais remercier le Tout-Puissant Allah, remercier les uns et les autres, parce que vraiment, Idi Amin, je te tire le chapeau, je tire le chapeau parce que tu penses être intelligent, Idi Amin, tu penses être très malin, famille, que Dieu sauve ce pays. Tu penses être très intelligent, Idiamine. Je l'ai dit aujourd'hui. à ah, le tout-puissant là. J'ai dit, et je le répète encore une fois. Que celui qui est en train de conseiller Dumbuya de s'attaquer à l'armée. à tous les maillons forts de l'armée. Est en train de réussir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, Idiami. Partagez. Tu veux affaiblir tout ce qui peut t'empêcher de réussir et qui vient prendre le pouvoir. Et personne ne peut réagir. C'est ce que tu es en train de faire. Le BSP, ce bataillon, ce brigade, de la garde présidentielle. Depuis le temps du professeur Fakonde, non, le temps de l'ancien à compter, le BSP existe. Dadis, le BSP existe. Sekouba, le BSP existe. Vous avez vu ce monsieur qu'on a appelle, je l'ai dit et je le répète. ce monsieur-là est un gendarme, il n'est pas un militaire. Où sont ces militaires-là pour nous aider L'homme-là, un gendarme, a fini de désarticuler notre armée. Aujourd'hui, l'ancien nom du bata est un ancien nom du bata. Le bata n'est plus comme ce que les gens pensaient avant. Non, non, non, non. Avant, le bata était composé de 2000 hommes, dirigés par le général Konate. 2000 hommes. Le bataillon autonome de troupes aéroportées. L'unité d'élite, la meilleure. La solidité qui pouvait, et ça c'est pour à des, à des moments, hein, s'arrêter devant le BSP, eh, eh, le bâtard, c'était ce BSP-là, créé par le général Lansana Conté. Ce soir-là, je suis dépassé. Je suis sans mot. Je suis sans mots, hein, si j mot, si j'ai un mot-là. Je suis sans mot. Ça me dépasse plus fort que moi. Je pleure au fond de mon cœur. Parce que voilà un vieux de 75 ans qui est en train aujourd'hui de désarticuler notre armée. L'argent qui a servi à former le bâtard L'argent qui a... Mon frère, il faut quitter ma page. Tu es bête là. Moi, je ne suis pas bête comme toi. Un gendarme n'est pas un militaire. Tu as compris Il faut quitter ma page. J'ai du respect pour mes abonnés. J'ai du respect pour mes abonnés. J'ai du respect pour mes abonnés. Si tu n'es ne, si pas instru tu, tu n'es pas un peu informé là, il faut aller à l'école ou bien. En tout cas, il faut te demander, il faut te renseigner. Donc quand on m'a écrit des bêtises sur ma page. Tu as compris? Que, je pense que tu as bien compris. D'accord. Aujourd'hui, autant de l'enseignement a compté. Le général Lansana était un militaire digne, organisé, civilisé et très, très ordonné de la tête. Plus, il partait en âge, dès qu'il s'est senti affaibli en 2003, parce que c'est en 2003 qu'il a senti le coup de la maladie. C'était en 2001-2002. Il n'avait plus... Le contrôle de l'armée. En tout cas, il n'avait plus la main, la grande main, la force sur l'armée. Et voilà. Et ce Kotate a dit un jour qu'il est frontalier. C'est vrai, il est frontalier. ce Konate est frontalier. Il est frontalier. Donc, l'ancien comté, vu que dans l'armée, chacun faisait ce qu'il veut. Ou en tout cas, ça commençait à, à, à sentir très mal. Il y a des mouvements. Je salue, le eh, grand Onasis Binyelima. Binyelima, ok. Je salue mon grand, mon grand, moi, sur Donc, l'ancien a compté à ramener, à ramener ce combat dans la capitale. Et il l'a confié le bâtard. L'ancien a compté avec Konaté, se sentit tout le temps en sécurité. Il s'est senti tout le temps en sécurité. Voilà quelqu'un avec... C'est à cause de ça je salue la mémoire du général Arafan. La mémoire du général Kefala. Voilà des généraux. C'est les deux là. Et général, Bal, euh, général Bailo. Voilà les gens qui ont mis l'armée guinéenne sur pied. Je le dis haut oh et fort. Et ils ont mis cette armée sur pied. Un gendarme est en train de gâter l'armée-là. Un gendarme est en train de mettre cette armée dans l'eau. Où se trouve la garde présidentielle du professeur Fakonde? Ils sont tous mités à l'intérieur. Tous, ils sont à la frontière. Ils sont partout, nous avons des petits qui sont à l'intérieur. Ce qui me fait mal, c'est qu'un simple gendarme qui devait s'occuper de l'inspection des militaires, qui devait juger les gens, un gendarme qui devait s'occuper des bandits, de la criminalité, aujourd'hui, s'attaque à notre armée. Et personne ne dit quelque chose. Celui qui est en train de pousser Doumbouya, qui ne connaît pas, je vous ai dit ça aujourd'hui, Doumbouya au fait ne connaît pas l'armée guinéenne, Doumbouya ne connaît pas la structure de l'armée guinéenne, Doumbouya ne connaît pas comment les, les unités sont l'une après l'autre structurées, il ne connaît pas. Ceux qui connaissent cette armée là, c'est les Saliba, ceux qui connaissent l'armée là, c'est les Namori. ceux qui connaissent l'armée là, c'est les, les Bunduka, ceux qui connaissent l'armée là, c'est les... C'est le commandant de forêt. Ceux qui connaissent l'armée, là, c'est Ibrahim Sori même, le ministre Ibrahim Sori de l'habitat, là. Voilà ceux qui connaissent l'armée guinéenne. Mais tous ceux-ci, là, sont assis en train de regarder un gendarme. Un gendarme qui ne connaît même pas. Ce n'est pas parce qu'il était en Guinée ou qu'il a fait toute sa vie en Guinée qui, qui lui donne l'intelligence ou bien la connaissance de l'armée guinéenne. Non, non, non, non. Mettez-vous à ma place que Dieu nous proteste que notre pays soit attaqué actuellement là. Si notre pays est attaqué aujourd'hui. Si notre pays est attaqué aujourd'hui. Je, je vous ai tout le temps expliqué ça. Ceux qui insultent, ne répondez pas. Hein. Ceux qui insultent, ne répondez pas. Dès que vous le répondez, ils prennent vos comptes là pour présenter à Facebook. Voilà. Vous comprenez Donc. Un gendarme, parce que ceux qui ont commencé là, ils sont là-bas. Oh, un général un un gendarme, Devant ces gens là, un gendarme ne peut pas s'amuser avec les unités comme ça. On dissout une unité d'élite. Vous savez aujourd'hui, le regret que mangeait. L'argent qu'on a pris pour former ces militaires là. Si on prenait cet argent. Est-ce que Excusez-moi. Bien sûr, en train de nous aider un peu, un peu. L'argent que le proça Fakonde a pris, l'objectif qui s'était fixé. Je dis et je le répète, merci, Badem. L'objectif qui s'est fixé, notre argent est devenu. C'est-à-dire, ils ont jeté notre argent par la fenêtre. Je me rappelle lorsqu'un tigre est venu présenter. Ces officiers-là au procès Alpha Condé. Alpha Condé a été très clair. Il a été très clair. Il dit je ne vous connais pas individuellement. Mais ce que nous allons faire, nous allons restructurer. Nous allons en réorganiser notre armée. Donner plus de crédit, plus d'image à notre armée. Voilà, ce monsieur s'est lancé dans la formation. Je dis, ce monsieur s'est lancé dans la formation de nos militaires. À chaque coin, partout le prosaf qu'on entend, qui a une formation, il demandait à ses, à ses amis égyptiens, au maréchal LCC, à ses amis sud-africains, angolais, aidez-moi, si vous avez des programmes de formation, j'envoie quelques unités pour la formation. Voilà comment nos militaires ont été formés pendant 10 ans. Aujourd'hui là. Les Chinois sont venus. Certains, certains formateurs même. Certains pays nous ont fait le choix de former certaines unités sur place. Tout ça là, c'est le temps du professeur Fakonde. Et vous pensez, vous pensez que c'était gratuit Non, ce n'était pas gratuit. C'est payé avec l'argent du contribuable guinéen. C'est payé avec l'argent que vos parents, mes parents, que le, le port, l'aéroport, que... Ont récolté pour former ces militaires là. Voilà un seul monsieur. Un seul monsieur parce que lui un seul merci bien vous gué, Un seul monsieur parce que lui il veut être président d'abord au, au temps anciens-là, il voulait être ministre de la défense. Il a occupé ce poste là. Ses ambitions montent en grade. Donc aujourd'hui là, il veut être président. Il veut être chef de la junte. Donc pour Sarah, ça là, que celui doit faire? Il doit désarticuler. Il doit démembrer. Il doit miter tous les militaires qui peuvent l'empêcher de faire ce qu'il veut là, à l'intérieur, à la frontière, dans nos ambassades. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un s'en prend au bâtard, ça me fait mal. Quand quelqu'un s'attaque au BSP, le BSP est déjà fini. Je pense que le futur président, je dis bien, le futur président, excusez-moi, une minute, excusez-moi, le futur président, je dis bien, le futur président venant après le à du RPG, ou bien de, de l'IFDG, ou bien de l'IFR, prendra un décret, je dis bien un décret pour réhabiliter le PSP. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui là, la Le Limogé du directeur de l'enseignement militaire. Limoger les officiers malinqués. Tout ça là, c'est le programme de Idi Amin. Aujourd'hui limoger Parce que qui était là, il sait pas comment faire pour le limoger Moi, j'entends seulement ma mais je n'ai pas vu d'abord le décret. Ablaï qui est à commande de faire. Le limoger parce que lui, c'est lui qui a formé, qui a restructuré le bâtard. Est-ce que vous comprenez Moi, je suis en train de vous aider. Aujourd'hui, c'est lui qu'on veut enlever à la tête de l'inspection générale de l'armée, parce que eh, il commence à regarder dans les comptes les dépenses de l'armée. Il commence à regarder dedans. Et pourtant, à vous avez dit devant le monde entier, selon Namori, que de laisser Dumbuya, il va protéger les officiers malinqués, il va protéger ce pays-là. Il est venu pour aujourd'hui, au même Kafo. Ils se retourne comme ça là, contre vous, un à un. Vous voulez Donc, chère armée, je m'adresse à vous. Chers militaires, l'armée régulière, l'armée du peuple, l'armée qui a combattu pour ce pays-là, qui est partie dans plusieurs interventions militaires, au nom de la Guinée, qui a honoré notre pays. Il est temps que vous preniez votre responsabilité. Devant deux personnes. Je dis bien deux personnes. D'abord, Idiami. Je dis bien un hein, D'abord. Deuxièmement, l'intendant militaire. Pas Dumbuya. Pas Dumbuya, hein, je parle de l'intendant militaire. Dumbuya, là, il ne connaît pas. Vous comprenez Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, on veut unifier, c'est-à-dire ce que Doumbouya veut, ce que Idi Amin veut, c'est toutes ces unités-là qui ont été créées, doivent être sous l'ordre d'une seule personne, c'est-à-dire lui. Si, si ce n'est pas Spartacus, mais sous l'ordre de Idi Amin. on ne veut plus entendre parler dans ce pays-là de BSP, de BATA, de groupement, de GIR, non. Les trois là, lui ne veut plus entendre parler de ça. Il ne veut plus entendre parler de ça. Vous comprenez Aujourd'hui, c'est le BSP. Et j'en suis sûr. Le programme du Bata aussi, parce que même si Sangare est au Bata là, mais Sangare commence à fléchir. Et j'en suis sûr. Moi, je ne serais pas surpris. Hein. C'est hier, là, quand on m'a appelé, appelé j'ai dit non. Ils ont limosé à comme comment faire J'ai dit, dit eh, hey, il ne m'intéresse pas, lui. Parce que d'abord, il ne me rassure pas. Est-ce que vous comprenez Donc, je vous le dis et je le répète. Il est temps que vous vous levez pour sauver ce pays. Je parle de l'armée régulière. Hein. Je parle de cette force armée. Moi, je m'adresse à vous, hein. Tout est tour à tour, hein? Regardez, depuis qu'il est arrivé là, il ne peut pas changer les ministres. Tous les ministres qui ont été enlevés là, c'est les ministres qui n'ont pas failli à leur, à leur travail parce qu'ils ne faisaient absolument rien. C'est les ministres qui ont dit le contraire, qui ont été limogés. C'est les ministres qui ont tout à fait raison sur lui. Ceux qui sont restés jusque là avec lui là, ce sont les ministres bénis, oui oui. Quand tu pas oui oui oui. Il a consulté beaucoup de premiers ministres, hein, de premiers Aujourd'hui, Sek Shako est à Conakry pour occuper le poste de premier L'ancien ministre de la justice d'Alpha Condé, Sek Shako, qui a passé toute sa vie à l'hôtel, l'hôtel incapable de se trouver une villa, une maison, à la charge de l'état guinéen. Lui, Sek Shako, il est rentré à Conakry. Vous savez? Il a bien parlé l'autre faille, c'est lui qui parlait de justice, ceux qui doivent aller en prison, c'est normal qu'ils appelés. Doit... Et pourtant, il veut être premier ministre. Il veut être premier ministre. Oui, il veut être premier ministre. La princesse va très bien. Il veut être premier ministre. Voilà des gens qui ont, qui n'ont pas d'avenir, des gens qui ont fini leur vie, les gens qui ont détruit leur vie. Ils veulent détruire nos vies, nous les jeunes. Vous comprenez Cheikh Sakola, c'est quelqu'un qui ne fout absolument rien. Il a été ministre d'Alpha Kondé. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Nous savons très bien. C'était une erreur du RPJ ciel De choisir un individu comme ça, comme ministre de la Justice. On le sait. Donc, si vous voulez nous aider là, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, vous devez nous aider. C'est maintenant, hein? vous devez nous aider. L'ancien Akua-Té, lui, il est déjà arrivé à Là, L'Anse en té déjà, lui, il est déjà arrivé à Sectouria. Lui, il est déjà arrivé à Sectouria. Ousmane Kaba, lui, il ne parle plus. Ousmane Kaba, là, lui, lui, pour Ousmane Kaba, c'est terminé. Lui, il sait, il connaît son sort. Voilà Yannick. Donc, si vous voulez nous aider là, c'est maintenant. Au cas contraire, attendez. Si vous pouvez nous aider, c'est maintenant. Aucun compte n'a pas plein. Si Idi Amin peut dissoudre toutes les unités. Hein? Tout. Parce qu'il y a trois choses qu'ils ne veulent pas entendre parler. Le CNRD, l'ensemble du CNRD. Trois choses. La candidature de Kassoury, Sidi Atouré et Seluda Ndiallo. Si aujourd'hui ces partis-là avaient les moyens, les possibilités d'exclure les trois personnes-là, ils auraient gagné sur un point. Deuxième point, ils veulent quelqu'un comme président pour protéger, prendre un décret après leur départ. Un décret pour les amnistier de tout ce qu'ils ont fait. Vous comprenez Troisième chose qu'eux, ils veulent là. C'est que partout ils ont placé leur argent, tout ce qu'ils ont fait là, que personne ne vient vérifier après. C'est ce qu'ils veulent, hein? voilà les trois. Mais malheureusement, les trois là, ils n'obtiendront rien. C'est le Tao. C'est petit à petit. Actuellement là, c'est totalement confié entre eux. Vous savez, je ne parle pas de leur réussite dans leur fuite, parce qu'ils ne vont jamais réussir pour partir. Non ils ne réussiront jamais. Parce que personne ne peut dire à l'IFDG que ça ne sera pas candidat. Personne ne peut dire au RPG que Kassou ne sera pas candidat. Personne ne peut dire à l'IFR que ça ne sera pas candidat. Voilà, d'abord, ça, c'est un échec. C'est ça. C'est un échec d'abord. Deuxièmement, a été sur lequel il compte là, nous aussi, nous sommes fermes prêts contre Kuyaté. n'est pas important pour nous. Kuyaté, c'est des personnes qui n'aiment pas du tout la Guinée. Il a été secrétaire général de la CDAO. Calvaire, enfer que ce dernier a mis sous les pieds de Lansana Comté. la Comté l'a maudit parce qu'au moins, je dis devant n'importe qui, entre l'Ansana Comté et n'importe qui, je choisis L'Anselin Comté. Parce que même si l'Ansana Comté n'a pas été. Il a dit devant tout le monde, il n'a jamais été à l'école. Mais s'il y a quelqu'un qui a aimé notre pays, qui a protégé notre pays, là il n'y a pas quelqu'un plus que Lance à la -conté. Nous, nous, nous, on était à Farana lorsque nous disait que les rebelles arrivent. On sait ce que Lance à la -conté a fait. Si ce n'est pas un patriote, si ce n'est pas un peureux, si Lance à la Comté était autre personne, là, il y a eu de, certaines personnes qui ont fait des propositions à Lance à la -conté. Ça n'a pas marché. Donc, portez-vous très bien vous les militaires, assoyez-vous. Ils, ils ont commencé par le BSP. On connaît Ce qui me touche, ce qui me fatigue, c'est le fait que l'argent que nous avons dépensé pour former les militaires là, Bebrawa C'est fini, c'est perdu. Les militaires là ont été formés à coups de milliards le BSP. Chaque année on renouvelait tous les militaires qui demandaient Chacun a reçu des formations au Maroc, en Égypte, en Angola, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France. Le dernier groupe, c'est le commandes de Farah en Égypte. Et, et, et lui, Sadiba, où? Sadiba devait occuper un grand poste avec le, changement du, avec le, avec le après, après l'élection. Les décrets sont là-bas. Tous les documents qui étaient dans le bureau du poste enfin, SAF, sont avec eux. Ils ont les décrets là-bas. Là où l'AMR devait partir, lui-même, il l'a vu. Parce que non seulement il devait être démis de ses fonctions, il devait être retiré de l'effort spécial, il devait être remercié lui, lui ne Donc, je demande de l'unité de cette armée. Moi, je vous demande, il est temps que vous réagissez, que nous quittons dans, dans le jeu de cache-cache. Je, si, je, je pense que la photo est là, là sinon, oui, quelqu'un m'a envoyé la photo du pont 8. Oui, il dissout le bataillon. Non, attendez, quelqu'un m'a envoyé la photo. Elle, là. On m'a envoyé le, la photo du pont 8 novembre. Oui, il y a les béreuses au niveau du pont 8 novembre, partout. Partout, mais bon, ce n'est pas important. Donc, à l'embête demain. À l'embête demain. Tout ce qui se passe là. C'est le voulu d'une seule personne. Moi, je ne parle plus de Doumbouya, je parle de Idi Amin. Il est en train de, il est en train de partir pété, pété, pété, pété, jusqu'à arriver au pouvoir. Pété, pété, pété, jusqu'à arriver au pouvoir. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Hein? Parce que je le dis, hein, je le répète. Le prisonnier personnel de, de Idi Amin, c'est Dr Yanné. Docteur Yanné est le prisonnier personnel de Idi Amin. Son prisonnier personnel, c'était son directeur de cabinet. Aujourd'hui là, il sait ce que Docteur Yanné faisait. Tout ce que Docteur Yanné n'a pas voulu que lui fasse, il en veut à Docteur Yanné. Selon lui, c'est Docteur Yanné qui l'a emmité à l'ambassade de Cuba. Selon lui. Et pourtant, celui qui, a, celui qui a menti au procès à Facundé, il est là-bas. Celui qui il travaille au renseignement, Traoré. C'est Traoré, je pense bien. C'est eux qui ont fait l'escroquerie pour que lui soit... Et lui, et Bunduka, soit Bund, pour que Bunduka soit en Allemagne, et lui, va en, en chose, à, à, Comment on appelle ça Comment il s'appelle oh, Excusez-moi. Euh, que, que lui, Yami, il part à, à, à, à, en Amérique ici-là, à La Havane. Aujourd'hui, il n'a pas perdu son poste. Il ne sait pas, c'est-à-dire personne ne l'a remplacé à La Havane. Personne, c'est M. Keta qui était son adjoint. M. Keta. Je ne sais pas s'il si a, il a, il a nommé M. est à sa place. Vous avez vu sa signature, hein Vous avez vu sa signature. C'est écrit. Ministre, ambassadeur. Ministre, ambassadeur. Ce qui n'a pas perdu son poste. Voilà un fanfaron un zéro, un nulard Ministre des Affaires étrangères. Qui s'est réjoui pour lui. L'excellent travail qu'il a fait. C'est l'ambassade de Guinée. Aux états unis c'est qu'il a renouvelé l'intérieur. là, Ils ont changé les, les, les rideaux et autres. C'est tout. Hein. C'est ce qu'il appelle. Il a renouvelé l'ambassade. N'importe quoi. Les Guinéens n'ont pas de passeport. Les Guinéens n'ont aucun document de voyage. Rien. Absolument. Lui ou Yassanda, il tape sa poitrine par rapport à ça. Que j'ai fini de renouveler toutes les ambassades il y a 30 ambassadeurs qui ont signé les lettres d'accusation à Conakry. Allez y compter depuis qu'ils ont commencé à prendre les lettres là. S'il y a combien d'ambassadeurs Parce qu'il y a les chargés d'affaires, il y a les ambassadeurs. Allez au Canada si l'ambassadeur a été renouvelée. Parce que c'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi. Lui lui est le protégé de Amin, C'est lui. Lui lui Yassanda. Le plus grand menteur. Un vieux clochard qui n'a pas honte de mentir devant le monde entier. Lui lui Yassanda. Quand vous allez en Belgique, si l'ambassade a été renouvelée en Belgique, en France, quand j'ai renouvelé toutes les ambassades. C'est ça, lui, son bilan. Le seul bilan que lui a, c'est ça. cest à il veut montrer ici, la par A plus B, au cas où on disait tel, tel montant est perdu, il dit non, il a plus de l'argent pour renouveler les ambassades. N'importe quoi. Portez-vous très bien. Normalement, vous qu'il a Guinée. Il a un bon, mais non. Parce que ça, c'était une erreur, une erreur. Mais Nini ça. Wallah te bambolano mais nimi ça En tout cas hommage au BSP parce que vous avez fait du bon boulot Voilà vous avez fait du bon boulot vous avez fait votre temps Voilà maintenant vous vous serez réhabilité remis inchallah portez-vous très bien merci Non wallah wallah Bandjan wallah mon frère Bandjan tu as pas fait parfaitement... mal on dirait une malédiction encore à Mink, à la Diafama. Nima Diafama, à la Diafama. Ah, Dieu, tu dois nous pardonner. Dieu, tu dois nous pardonner. Marie a quitté. Voilà, on dit l'ambassade. Lui dit qu'il a renouvelé toutes les ambassades. C'est son bilan à lui. À la dit à la Nima Diafama. Nima Diafama, à la Amakobrasa c'est vraiment il va me fouler la voilà Baourey Baourey voilà mais mais c'est pas affaire de baure baure ça dit nous sommes en train de partir même derrière même pour la billette là quand il arrive quand l'ambassade ça dit et puis tellement qu'il n'a pas honte qu'allez y voir l'ambassadeur l'un des, des pays l'un des pays le plus développés. allez voir l'ambassade de Guinée eh, eh, Je vais prendre l'ambassade de Guinée à Washington. Allez-y voir l'ambassade. Je suis allé avec le Premier ministre. On a les rideaux. Ce que lui, l'appelle appelle changement les rideaux. Les fauteuils là. Demandez aux gens les fauteuils coûtent combien aux États-Unis Les fauteuils là, les petits fauteuils là. Et les rideaux là, les traverses là, c'est combien Quand tu vas, il y a des lieux qu'on appelle Berlinton, qu'on appelle euh, euh, euh, Messi. Les traverses là, ça fait même pas 20 dollars. Même 20 dollars, eh, ce qu'il appelle là. Non. Il y a des... non, non, non, ce n'est pas la peine, les Guinéens n'ont même pas, oh. hey, hey, que Dieu nous pardonne,